Continuez à fermer les yeux, tout va bien se casser, tout va bien se casser. Vous pouvez continuer à fermer les yeux, tout va bien se casser, tout va bien se casser. Casse. Continuez à consommer des pizzas surgelées, des plats cuisinés. Les raviolis du cassoulet, c'est plus vite réchauffé, c'est plus vite avalé a pas besoin de mâcher, a plus qu'à s'empiffrer En dessert encore, des petits pots en plastique Gélatine de porc et agents synthétiques Des yaourts au lait de vaches qui n'ont jamais senti la pluie leur tomber sur les taches en allaitant leurs petits Vous pouvez continuer à fermer les yeux Tout va bien se cas Tout va bien se casser Continuez à fermer les yeux, tout va bien se calmer, tout va bien se casser. Plus besoin de faire des crêpes, il y en a des toutes faites. Plus besoin d'arracher des steps, la sauce est déjà prête. Plus besoin de marcher sans mettre, il y a la trottinette Plus besoin de rouler vos cigarettes à la, la vaporette. Restez devant l'écran, ça c'est intelligent, la vie en aquarium a quelque chose d'apaisant comme des poissons rouges du temps qu'il y en avait un vrai.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 Il reste encore quelques éléphants à tuer, quelques lions à massacrer On m'a dit aussi que quelques tigres survivaient quelque part ailleurs au Bagal De l'autre côté SUV, 4K, tout est autorisé Sur les routes, les chemins et même dans les forêts Appuie sur le champignon plutôt que de le ramasser La nature c'est dangereux, ça pourrait t'empoisonner Vous pouvez continuer à fermer les yeux tout va bien ce camp bien se casser Vous pouvez continuer à fermer les yeux Tout va bien se casser. se casser Tout va bien se casser Un jour les grands singes ne seront plus là Pour nous reprocher d'avoir évolué Un jour les grands singes ne seront plus là Pour nous reprocher d'avoir évolué Un jour les grands singes ne seront plus là Pour nous reprocher d'avoir évolué un jour, les grands sages ne seront plus là pour nous reprocher d'avoir évolué. Un jour...